Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais évoquer euh, le nouvel ordre mondial, ses buts d'après la Bible et donc il faut savoir que euh, tout ça est référencé dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse donc je vais voir ça avec vous, donc les buts du nouvel ordre mondial c'est un dirigeant unique mondial qui sera l'antéchrist qui est la bête dans le livre de l'Apocalypse et Satan est le dragon dans le livre de l'Apocalypse donc un dirigeant unique mondial, l'Antéchrist, un gouvernement unique mondial, une religion unique mondiale, une monnaie unique mondiale. Donc on va voir ça avec les références bibliques. Euh, donc l'un des buts du Nouvel Ordre mondial est d'instaurer une dictature unique mondiale avec l'Antéchrist à sa tête. C'est dans Apocalypse 13, verset 2. Et la bête, donc l'Antéchrist, que j'ai vu ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Donc euh, il faut savoir aussi que ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que l'ONU euh, a fait justement à représenter cette bête. Donc, euh, vous voyez, euh, d'après le livre de l'Apocalypse, ils l'ont appelé le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Donc, vous voyez que les, les choses sont quand même euh, inversées. Euh, le bien et le mal, et le mal devient bien. Et euh, là, donc, c'est une sculpture qui a été euh, mise en place sur l'esplanade de l'ONU euh, à l'automne, euh, ou plutôt... Oui, c'est ça, à l'automne 2021. Donc c'est une représentation de, de l'antéchrist, en fait. Ensuite, euh, ah, l'un le, le but, des buts du nouvel ordre mondial est d'instaurer un gouvernement unique mondial. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné, donc euh, lui la bête, donc il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre, il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. » Donc effectivement, l'antéchrist règnera sur tout le monde, en fait. Tous les êtres humains. Euh, C'est pour ça qu'ils veulent réduire la population euh, à, à quelques centaines de millions d'individus pour pouvoir mieux les contrôler absolument. Euh, sachant que, euh, vous voyez, que l'ONU... Euh, fait des sculptures euh, euh, qui, qui sont des allégories de l'antéchrist. Euh, et en fait, l'ONU est un embryon de, de ce gouvernement unique mondial, de même que les, même que les institutions supranationales que sont l'OMS, euh, la, la Banque mondiale, euh, le, le FMI, la, la, la BRI, la Banque des Règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, etc., Euh, ils veulent aussi une religion unique mondiale, euh, donc là c'est dans Apocalypse 13, 8. Ils se prosterneront devant elle, donc la bête, tous ceux qui habitent sur la terre, et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc là vous voyez qu'il euh, est fort probable que euh, l'antéchrist euh, se fasse adorer, de même que euh, les empereurs romains, certains empereurs romains se sont fait adorer. Et il faut savoir qu'au premier temps du christianisme, donc il y avait le, le culte à l'empereur qui était euh, brûlé de l'encens euh, en l'honneur de l'empereur. Les chrétiens refusaient de. Beaucoup de chrétiens se sont fait martyriser, donc ont été euh, tués. Euh, on, on pense au jeu du cirque mangé par les lions ou, euh, ou brûlé. Euh... Euh, ou, ou autre ou décapité. Euh, donc, euh, je pense que donc, le, à l'instar des, des, de certains empereurs romains, l'Antéchrist voudra se faire adorer et euh, ceux qui refuseront, et il faudra refuser. Ceux qui refuseront seront martyrisés. Mais il faut savoir que les martyrs auront, euh, iront directement au ciel et auront une récompense spéciale. Euh, seront richement récompensés euh, dans l'au-delà pour toute l'éternité. Donc, euh, ça, vaut coup, ça vaut le coup, je dirais. Euh, ensuite, euh, l'un des buts du nouvel ordre mondial est d'instaurer une monnaie unique mondiale, et ce sera une monnaie 100% numérique. C'est-à-dire que euh, quand on voit que euh, la marche, la marche de la politique est de supprimer le cash de supprimer les chéquiers, etc., de supprimer... Euh, euh, enfin, ils veulent une société sans cash, tout simplement pour instaurer une monnaie digitale, 100% numérique, pour avoir un total contrôle dessus. Et ce sera euh, vraisemblablement euh, une monnaie, euh, euh, une sorte de crypto-monnaie, mais adossée à des banques centrales. Et euh, chaque transaction pourra être euh, tracée, en fait. Absolument, chaque transaction pourra être tracée. Et euh, chaque, euh, en fait, chaque, euh, ch bon, bon, chaque euro, chaque euro digital aura une empreinte numérique, et euh, l'État, les États ou plutôt le gouvernement mondial, saura précisément à qui est tel euro. Je dis euro, mais ça peut être dollar, etc., la, la, la, la future monnaie euh, numérique. Et donc... Le, les, les, le gouvernement unique aura un total contrôle sur chaque, euh, sur chaque euro, sur chaque dollar, peu importe la, la, la, la valeur. Et donc, euh, ils auront un contrôle absolu sur, euh, bah sur nos pensées, sur nos modes de vie. Et il y aura un système de crédit social à la chinoise pour les... Si on ne rentre pas dans le rang, nous serons euh, spoliés de nos biens, nous, nous aurons... Euh, nous aurons beaucoup moins de liberté, etc. Et euh, donc la, la monnaie numérique euh, sera couplée à la fameuse puce RFID qui, je pense, est la marque de la bête. Euh, voilà comment elle se présente, elle est, elle est de la taille d'un grain de riz. Et euh, voilà, on, on paiera... Euh, enfin, ceux qui seront injectés ça, euh, paieront, euh, paieront avec. Sachant que euh, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, euh, je crois que c'est au chapitre 14 et au chapitre 16, que euh, ceux qui soient implantés cette marque et qui adoreront l'antéchrist euh, finiront en enfer pour toute l'éternité. Donc ça c'est la, la marque de la bête, la monnaie unique, c'est dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle, donc la bête, l'antéchrist, fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Alors, je vais quand même vérifier chapitre 14. Euh... Voilà. Chapitre 14, verset 9. Euh, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur, sa main, sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et, et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc voilà, donc nous sommes avertis de ne pas adorer l'antéchrist. Dès que je le repère avec certitude, je vous, je vous dirai qui c'est. Euh, en tout cas, bon, bah, ce sera assez facile de reconnaître puisque euh, ce sera le grand pacificateur lorsqu'il y aura la, la Troisième Guerre mondiale, en fait. Euh, ce sera lui qui organisera les, comment dire, les pourparlers de paix et il s'érigera en, en tant que dictateur mondial, donc c'est sous couvert de, de, de paix, bien évidemment. Et donc ce sera facile de, de savoir qui c'est. Et quant à, quant, à, quant à la marque de la bête, voilà, ça, à mon sens, c'est la, la puce RFID. Et euh, voilà, si nous adorons l'antéchrist et que nous nous laissons implanter la, la puce RFID, nous irons en enfer et nous serons torturés par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. Sur ces bonnes paroles, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.